Le gouffre berger est resté très longtemps le plus profond du monde, de 1956 à 1981. Depuis combien de temps attendons-nous Je voudrais bien savoir l'heure, mais ma montre, enfouie sous mes hardes est si difficile à atteindre que je préfère ne pas insister. N'est-ce pas d'ailleurs le meilleur moyen d'oublier le temps Si au moins le froid nous oubliait, lui C'était la première fois où on passait 1000 mètres sous terre et ça a été souligné par la presse et par les médias. On parle souvent du berger mais c'est le réseau du berger et le réseau du berger c'est quand même gigantesque il y a tout ce qui va autour et finalement là, on se retrouve à encore aujourd'hui faire de l'exploration dedans. Notre ambition en fait c'est qu'on puisse réaliser cette jonction entre la gouffre de la fromagère et le gouffre berger dans des galeries sèches. C'est possible, géologiquement, c'est possible, quoi. Ça reste ultra extrêmement engagé. Moi, je dis toujours d'aller à moins 900 dans un truc comme ça, c'est comme aller à 8000. Un secours est peut-être possible, mais il semble inconcevable. Donc plein de gens vont à 8000. Plein de gens vont à moins 900. Mais il faut contrôler tout ce qu'on fait. Putain, ils m'ont pour Oh, oh, oh, Ah, ah, ah, ah. pas C'est limite de ressortir, là! Ouais, mais ça sera peut-être encore limite demain, quoi! Toute recherche de développer ce réseau me paraît fabuleusement intéressant. Génial, génial! Pourquoi cette ardeur à explorer les cavernes? À quoi rime ces sacrifices? Pourquoi en effet supporter tant de peine? Hé, on y va! Mais je te promets, c'est Sur la vie de moi. Quand on dit on va en première, on est là où personne n'est jamais allé. T'es là devant, c'est noir et tu sais pas ce qu'il y a. C'est oh. oh. oh oh. oh. relève en du tout. Bon, euh, je fais le malin là, mais j'arrête parce que je suis sec, sec, sec. Eh bien, l'opinion publique s'émeut et s'interroge. Elle se demande à quoi servent finalement ces efforts de ce qu'on a appelé les conquérants de l'Inuit.